Le commerce équitable, nos plantations, et suivi des étapes et des métiers du chocolat euh, qui sont importantes aussi à, à réitérer. Euh, Aujourd'hui, le commerce équitable représente vraiment la solution en fait, euh, durable. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le commerce équitable est associé au bio puisque tout simplement, en fait, euh, les, deux, les deux variables se, que se correspondent. Et euh, comme vous pouvez le voir, ici, ça rejoint en fait, les objectifs de sans, sans pesticides ni, ni d'engraisse chimiques. Euh, la préservation de, de la biodiversité et de l'eau euh, avec un bénéfice effectivement sur la, sur la santé et euh, tout ça tout simplement pour essayer de sauvegarder cette planète, cette planète. Euh, donc pour reprendre un petit peu l'historique ça remonte déjà à 1964, l'histoire du commerce équitable, donc avec notamment des associations américaines, donc Trade Not, Not Aid, donc qui expliquaient un petit peu effectivement la démarche, comment est-ce qu'on pouvait s'orienter vers de, de produits aussi respectueux, notamment des producteurs, mais aussi des régions du coup, productrices. Et puis par rapport à ça, il y a. On a aperçu du coup, dès 1969, la création aussi de magasins en fait, spécifiques de commerce, de commerce équitable, notamment l'Oxfam. Ça, c'était aussi des groupements d'associations qui, qui pouvaient proposer ça. Les enjeux euh, en global en fait de, du commerce équitable, effectivement, ils sont très, très larges. Euh, C'est vrai que y a, ça touche énormément de régions du, du monde et différents aussi euh, produits et produits bruts. Euh, donc euh, sur les engagements, on est vraiment sur un prix équitable. Une contractualisation aussi de base vraiment pour au moins trois ans. Et puis derrière, une prime, euh, que ce soit de commerce ou que ce soit vraiment euh, plus pour, euh, à destination de, de la population avec des, des, vrais, des réels engagements pour le développement justement de, de ces contrées. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif, garantir une alimentation saine, plus gourmande et respectueuse de l'environnement. Toutes les valeurs sont ici représentées, donc on est parti sur dix principes, donc avec la promotion du commerce équitable et puis notamment beaucoup d'autres choses avec justement le, le juste prix, les bonnes conditions de travail effectivement qui sont aussi à s'assurer. Les différents labels qu'on peut avoir, donc c'est assez divers, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faut pas s'y perdre pour, voilà, pour reprendre, on va dire, les, les, les labels majeurs. Nous, nous sommes effectivement partenaires avec Max Avlar déjà depuis 2012 et réalisons aussi de, de, gros, de, de gros travaux de, de fond. Là c'est vraiment aussi euh, détail, donc, euh, entre Max Avelard et nous, donc euh, on est à hauteur de 11 000 euros en fait, de primes de développement euh, allouées du coup, à, nos, à nos différentes plantations, qu'on va le voir euh, derrière. Donc ces primes de développement en fait sont réparties de deux façons, euh, elles sont investies donc du coup, dans les centres de fermentation et de séchage, euh, ce qui permet du coup d'améliorer la qualité du cacao mais aussi là euh, je vais ressortir un graphique qui illustre aussi également les différentes répartitions euh, qui peut être allouées aussi euh, notamment aux, aux diverses divers domaines donc on le voit il y a un gros, un fort pourcentage qui est effectivement lié à la construction et à l'aide aussi euh, à la construction de, pour, pour les particuliers donc ça c'est vraiment des actions assez fortes qui sont, qui sont mises en place pour aller un petit peu plus loin, donc de la fève à la tablette, vous avez euh, ici, on va découvrir en fait euh, tout simplement nos différentes plantations. Euh, donc euh, là, vous avez une partie effectivement avec euh, celle qu'on travaille, mais je vais y revenir en détail. Donc euh, je commence par la plus récente en fait, donc euh, Bandoum au Cam Cameroun. C'est vraiment situé à l'ouest du pays. Euh, C'est un village euh, pour la petite histoire qu'on a développé, qu'on a aidé en fait à développer grâce à une association vendéenne qui s'appelle donc l'Avdide, et euh, Jean-Michel, du coup le fondateur de l'entreprise, a voyagé euh, jusque là-bas et s'est rendu compte effectivement des conditions de vie assez rustiques de ce village, et c'est surtout qu'ils ils n'arrivaient plus euh, à subvenir à leurs besoins euh, avec cette production en fait, de, de cacao. Donc c'est pour cela qu'on est venu vraiment euh, leur apporter notre aide, euh, d'une part en leur permettant la conversion au bio, donc ça, ça, a pris trois ans de soutien justement à cette population pour qu'ils puissent se convertir au bio. Et derrière, il y a eu la construction effectivement d'une classe avec 50 élèves qui ont pris place du coup il y a quelques mois. Et l'objectif, ce serait de créer du coup une nouvelle classe pour que l'enseignante qu'on rémunère actuellement en 2022 puisse voilà, faire différents groupes et puisse essayer de faire ça un peu plus d'une meilleure façon. Et vous voyez, comme vous le voyez, là, on, on, a, on avait régulièrement, en fait, euh, avant la finalisation de l'école, des, des nouvelles, euh, des actualités. Et on a réussi également à leur envoyer aussi des jouets pour euh, aller au bout, de, au bout aussi de, de cette démarche. Donc, euh, croisons les doigts. Peut-être que d'ici un ou deux ans, si la, on laisse la nature faire son, faire son travail, nous aurons du coup une origine, une origine Cameroun les différentes étapes de la fabrication du chocolat mais prétend vraiment de la fève. Donc euh, ça c'est un petit schéma qui réexplique un petit peu mieux euh, et détaille hein, de, de façon euh, euh, plus affinée du coup sur les différentes étapes. Donc en fait pour tout ce qui est la partie producteur, ça va s'arrêter au niveau du, à partir du transport en fait si vous voulez. Et puis derrière ça va être vraiment le métier de chocolatier qui va se, qui va se, se, se développer. Si on reprend notre fameux arbre à chocolat, le cacaoyer, euh, avec justement ses, ses origines euh, niques, euh, qui a été utilisé notamment comme monnaie euh, au, tout, au tout départ, euh, il a besoin donc de chaleur, d'humidité et d'ombre. Il est assez exigeant comme arbre, c'est compliqué. Ouais. Allez-y, je vous en prie, Installez-vous. Ouais. installez-vous, bienvenue euh, et donc, euh, on va apprendre plein de choses. On va apprendre plein de choses. On parlait du, du cacaoyer qui va effectivement avoir euh, pouvoir mesurer jusqu'à 15 mètres. Il euh, y a en fait beaucoup de fleurs. Donc, la, la période, en fait, si vous voulez, euh, de, de floraison va, va équivaler à deux. Ça va, il va y avoir deux périodes en fait, dans l'année où ça va fleurir. Et ces fleurs vont permettre d'avoir justement, faire éclore ces fruits. Donc, ces fameuses cabosses. Donc, on peut en avoir entre 20 et 80 par par an. Et euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de stades, en fait, sur cette cabosse-là. Elle va évoluer et avoir plusieurs couleurs pour, justement, dégager aussi de plus en plus d'amertume. Et comme vous avez pu le voir sur le, la petite animation là-bas, en fait, quand on va décou venir découper cette cabosse, on va retirer effectivement le mucilage. Donc le mucilage, en fait, c'est ce qui entoure, si vous voulez, les fèves de cacao. C'est une, une manière un peu blanche. Enfin, c'est quelque chose de très, de très un peu visqueux et très, très blanc, mais qui a des goûts assez sucrés au final. Oui. Et c'est assez, assez étonnant, en fait, ce que, ce que peut, en tout cas, renfermer cette, cette cabosse. Donc on l'a on, on dit, pour tout ce qui est producteur, donc, ce qui est important, c'est effectivement la récolte le séchage, l'écabossage de cette fève-là, parce qu'on va venir vraiment retirer aussi cette petite, cette petite coquille des graines, et la fermentation. Toute la fermentation est effectivement faite aussi directement là-bas, soit de façon en faite directement sur le sol, ou soit dans des hangars justement euh, spécifiques de, de fermentation, où euh, la, la fève va pouvoir en fait, développer toutes ses saveurs et relever aussi son, son, son amertume. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut parler de fèves. Avant, c'est vraiment euh, l'aspect de, de graines. Là, vous pouvez observer Jean-François donc euh, notre, euh, notre chocolatier, notre maître chocolatier, euh, qui effectue, effectue notamment les différentes étapes de la torréfaction. Donc, euh, on va retirer vraiment les fèves euh, pour accentuer justement cette, ces, ces ar leurs arômes. Il faut euh, bénéficier d'une grande expérience. Hein. Jean-François Jean euh, fait partie de, de, de, de l'aventure depuis le début, donc depuis 20 ans, euh, et, euh, et nous aide chaque jour en fait à révéler de nouvelles recettes et de nouvelles aussi travailler de nouvelles variétés. Donc ça nécessite beaucoup d'expérience euh, pour connaître justement les, différentes, les, les différences entre les, les, entre les fèves. Et suite à ça, on va passer du coup au broyage qui va permettre en fait de rendre une pâte assez fluide, euh, qui va nous permettre de vraiment mieux, mieux travailler en fait le, la matière. Et on va extirper en fait la matière grasse, si vous voulez, qui, qui vient du coup de, euh, de tout ça, et ce qu'on appelle en fait le, le beurre de cacao. Donc beurre de cacao, après on va pouvoir le, le retrouver de façon, de façon solide, mais c'est à la base les fèves en fait qu'on vient vraiment concasser et écraser pour pouvoir récupérer justement ce fameux, ce fameux liquide. Qui va nous aider à la conception derrière. Derrière, une opération très très importante, le conchage qui donne du coup au chocolat toute sa finesse et son onctuosité. On l'étire en fait il y a par différents processus dans, différents, dans différentes cuves, on va permettre en fait d'atténuer un petit peu justement cette amertume et développer aussi aussi les arômes. Euh, cette technique du coup c'est ce qui est important, je pourrais vous montrer quelques, quelques schémas par la suite. C'est euh, notamment cette notion de cristaux. En fait, à l'intérieur du chocolat, il y, a, il y a tous les cristaux en fait, qui se baladent et c'est là où il va falloir être très attentif à réguler en fait, les différentes températures pour pouvoir avoir quelque chose de solide et euh, quelque chose de brillant et surtout de cassant. Donc, ça, on pourra aussi, euh, lors de la dégustation, euh, le, le constater.